Euh, merci, je suis content d'ailleurs euh, de parler après, après Jérôme parce qu'il euh, ouvre des pistes qui, euh, qui euh, s'inscrivent dans la démarche de l'OIF actuellement. Bonjour à tout le monde. Euh, rapidement pour dire que je vais, je vais faire un peu comme lui, je vais partir de, du contexte qui a conduit l'OIF à aborder la question de l'éducation aux médias. Et ce, est, cette, euh, cette stratégie d'éducation aux médias s'inspire. Est-ce que vous m'entendez Vous m'entendez oui. bien Oui. Cette stratégie d'éducation aux médias, elle naît un peu de, dans le cadre d'un projet consacré à la lutte contre la désinformation en général. Et ce projet-là, il est évaluissant depuis un certain nombre d'années. On peut en fixer, fixer l'origine au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Erevan en 2018. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone ont pris, entre guillemets, la mesure de la chose en 2018, novembre 2018, et ont clairement marqué dans leur résolution finale le fait qu'il fallait prêter une attention particulière à la notion de lutte contre la désinformation. Et comme vous le savez tous, cette année 2018 est vite... Euh, passé, ensuite on est entré en 2020 dans euh, la pandémie de COVID-19. Alors pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la francophonie et encore plus euh, le continent africain, on s'est rendu compte en fait que c'est au moment de cette pandémie qu'il euh, y a eu une explosion aussi euh, comme partout dans le monde euh, des fake news qui ont d'abord démarré avec cette affaire de vaccins et notamment sur le continent africain. Si vous vous souvenez, il y avait deux grandes euh, théories comme ça qui venaient euh, enrichir, si j'ose dire, la désinformation. C'était qu'on disait, voilà, cette pandémie ne concerne pas l'Afrique et notamment les Africains. Et euh, il y a eu tout un ensemble de, de fake news qui ont été développés. Mais en même temps, on, on, en même temps, on s'est rendu compte aussi de manière pratique d'une réalité toute simple, c'est que les professionnels de l'information n'arrivaient pas à exercer leur métier. Et la francophonie donc, est très vite venue au secours de ces professionnels de l'information en disant il faut qu'on trouve des mécanismes pour permettre aux pays du Sud et notamment aux pays africains et ceux des Caraïbes de continuer à exercer leur métier malgré le contexte de confinement. Parce que si en Europe, on était très loin de ce genre de considération, parce que les gens ont pu continuer, malgré le confinement, à travailler via des plateformes numériques ou par visioconférence, sur le continent africain, il y a eu de fait une absence d'information durant la COVID, puisque les professionnels de l'information ne disposaient pas des moyens numériques pour continuer à produire. Ça a été, si vous voulez, le début de l'action la, de l'OIF en matière de lutte contre la désinformation. Ensuite, cela s'est transformé en un projet en, en, à part entière. où Nous avons donc, et c'est là où je rejoins le propos de Jérôme, nous nous avons commencé par là où oui, il, euh, il a terminé, c'est-à-dire que nous avons très vite mis en, en, en, en, en, en relation l'ensemble des acteurs. Et ce projet-là, en fait, de lutte contre la désinformation, il se décline en quatre axes. Vous avez d'abord un axe numéro un consacré aux initiatives de terrain en matière de lutte contre la désinformation. Ensuite, le, second, le deuxième axe, c'est un axe qui, euh, a, qui, se, qui, qui a trait au, à la régulation euh, en matière de lutte contre la désinformation. Axe numéro 3, c'est l'éducation aux médias, dont nous parlons aujourd'hui. Et le dernier axe, c'est l'axe de la recherche. Et donc, en fait... On part de ces idées-là et à partir de la fin 2021, début 2022, on lance un projet de jumelage des initiatives de lutte contre la désinformation. Et dans le cadre de ce projet, où on devait mettre bout à bout des initiatives qui, à l'origine, ne, ne se connaissaient pas, ne travaillaient pas ensemble, il est ressorti de l'appel que euh, des projets d'éducation en médias nous ont été soumis. Et donc, on a pu, grâce à ces projets-là, mettre en, en, en lien, en liaison, en les finançant, en les accompagnant des euh, projets euh, en Afrique et dans les Caraïbes. En Afrique, ça a été principalement au, en Guinée, au Cameroun, au Burkina Faso, et dans les Caraïbes, principalement à Haïti. C'est comme ça que l'on est entré dans le domaine de l'éducation aux médias et euh, parmi ces projets qui ont été mis bout à bout, on retrouve notamment un projet de l'ENSIP qui est une école de bibliothécaires et de documentalistes et ensuite une école de bibliothécaires et de documentalistes au Sénégal. Là, pour rappeler, redire le caractère transversal de l'OMDEMA et euh, ce projet qui a été soutenu entre d'un un côté une école de bibliothécaires une école française basée à Lyon et une école basée à Dakar, il est ressorti non seulement un guide que, Patrick, si tu veux bien mettre en ligne en même temps que je parle, un guide produit par ces documentalistes-là qui aident justement à œuvrer dans, dans, enfin, dans, dans, dans le sens d'une éducation aux médias. Et euh, à l'issue de ce projet que nous avons soutenu entre ces deux écoles, nous nous sommes rendus compte aussi qu'on pouvait mettre en lumière, en relief, un autre projet que moi-même j'ai coordonné dans ma, en, en, ma, en ma qualité d'universitaire de, de, aussi, parce que je devrais préciser ça à, à, à l'entente de mon propos. J'interviens certes comme représentant de l'OIF, mais j'ai aussi une vie parallèle, des amis comme Jérôme Bouvier et Marc Pinelli le savent, d'enseignant à l'université. Et donc j'ai coordonné un projet de 10 appels à communication qui ont été un appel à communication qui a été lancé en 2022 et qui consistait à recueillir des articles de 10 à 15 000 signes qui traitaient de la question de l'éducation aux médias dans l'espace francophone. Nous avons reçu des réponses extrêmement intéressantes qui couvraient un peu des, les régions de la francophonie à savoir la, une réponse qui venait de Moldavie, des réponses qui venaient de la Côte d'Ivoire, des réponses qui venaient du Burkina Faso, des réponses qui venaient de la Grèce. Et ces dix appels à communication nous ont permis, m'ont permis d'avoir une vue assez transversale de ce qui se fait à l'heure actuelle en matière d'éducation aux médias à travers les prismes nationaux. Et je rappellerai simplement qu'à l'origine de cet appel à communication, on s'était rendu compte euh, du fait que c'est l'UNESCO qui, d'ailleurs, donne ce chiffre. On est très en retard en général dans le monde parce qu'en 2022, l'UNESCO rappelle qu'il n'y a que 22 pays sur à peu près 200 pays euh, membres de l'Organisation des Nations Unies, 22 pays qui ont à ce jour développé une stratégie, une politique très précise en matière d'éducation en médias. C'est vous dire le retard qu'il y a eu dans, cette, euh, dans ce domaine-là à travers le monde, 22 pays sur 200 à peu près et on est parti de ce constat pour dire que cette année, nous consacrerions nos appels à communication, à l'éducation enfin aux médias. Et donc, ces dix communications, euh, je vais y aller très vite dans les conclusions de ce que ces dix communications nous disent. Elles nous disent, première, une première chose, c'est que je l'ai dit, c'est qu'il y a un retard assez important dans le, monde, dans le, dans, à, à travers le monde. Le deuxième enseignement, le deuxième enseignement qui est très intéressant, c'est qu'il y a nettement une fracture nord-sud en matière d'éducation aux médias. Et là, il y a des travaux de collègues comme notamment Laurence Courrois, euh, qui était pendant longtemps mon collègue à Paris 3 et qui maintenant a changé d'université, qui a été une des premières pionnières en matière de, de, de, de recherche de, de, en, dans le domaine de l'éducation aux médias et qui montre à travers ses travaux avec d'autres collègues qu'il y a un vrai déficit dans les pays du Sud en général, mais en Afrique, alors même que, mes deux euh, prédécesseurs l'ont dit, alors même que c'est la partie du monde où on utilise le plus les plateformes numériques, à travers les téléphones, à travers euh, des applications comme WhatsApp. Donc, ça veut dire que l'information circule à la vitesse grand V, alors même qu'il n'y a pas d'éducation aux médias ou à l'information pour reprendre le terme de, de Jérôme que je partage totalement euh, à en termes d'éducation à l'information. Et euh, la troisième idée, c'est que même en France, où on a été précurseur depuis 1983 avec le CLÉMI, le Centre de, pour l'éducation médias les initiatives ne sont pas coordonnées. De plus en plus, euh, on demande à des personnes qui elles-mêmes n'ont pas été préalablement formées d'assurer la fonction d'éducateur à l'information ou aux médias dans les lycées. Donc, ce sont des bénévoles comme ça qui se, se, se comment dire, s'auto-déclarent euh, spécialistes de l'éducation aux médias et il conviendrait mettre, de remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà globalement les enseignements de ces 10 communications. Je vous ai dit donc qu'on part, nous, d'un constat, de celui de l'UNESCO. Et en termes de définition, d'ailleurs, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe sont les deux grandes institutions qui ont donné des des définitions en matière d'éducation aux médias qui sont généralement acceptées par tout le monde. Et donc, à travers des initiatives que l'on soutient, à travers la recherche, à travers les initiatives de terrain aussi, à travers la plateforme Odile, qui est une plateforme fondée, enfin accompagnée par l'OIF euh, depuis le mois de mars dernier, on essaie de répondre à, cette, à ce défi majeur d'éducation aux médias. Il y a aussi un projet qui s'appelle You Verify, que vous, certains d'entre vous, j'imagine, connaissent, qui est un projet à la base lancé, financé par l'Union européenne, mené par une personne qui est une grande spécialiste en matière d'éducation de, de, aux médias et du de, de la désinformation, Divina Fromex, que vous connaissez, une universitaire française. Et nous avons donc soutenu une version, entre guillemets, uh, francophone du, du concept de You Verify, qui a permis euh, de regrouper autour d'un club à peu près 2000 jeunes de l'espace francophone. On parle là de, de Dakar à, à, à Port-au-Prince. Et euh, voilà. Voilà globalement ce que l'on essaye de faire depuis euh, seulement une année et demie. On, prend, on apprend euh, en même temps qu'on monte ce projet. On écoute, on tend l'oreille, on essaye de voir ce qui se fait un peu partout. Et d'avoir surtout un regard transversal de renverser cette euh, tendance dont je vous ai parlé, de, de, de, de combler cette fracture, de faire de telle sorte que les pays du Sud où il y a une grande euh, consommation des plateformes numériques puissent euh, développer à travers des politiques nationales, à travers des soutiens ici et là, une politique d'éducation médias. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tidiane Dio, chargée des programmes d'appui aux médias de l'Organisation internationale de la francophonie.